Vous êtes sur RTL. L'église catholique est au cœur de la tourmente avec un autre scandale, le livre-choc Sodoma, qui révèle le poids de l'homosexualité au Vatican. Eh Ce c'est pas parce que les voies du Seigneur sont impénétrables que le personnel n'est pas autorisé à visiter la tuyauterie. Hein. Alors, lu dans le journal La Croix, Sodoma, euh, un livre qui ébranle les membres de l'Église. Oh, c'est oh, d'un goût, c'est d'un goût. Alors, en tant que catholique, moi-même, ce livre m'a bouleversé euh, dans ma foi. L'auteur du pamphlet, François Martel, rien Frédéric, à voir avec... Frédéric, pardon, Martel, rien à voir avec Charles qui lui empêchait les cathos de se faire visiter l'hôtel par les Sarrasins. <rire> Frédéric Martel le dit, c'est une très grande communauté à l'intérieur du Vatican. On peut même dire que l'église est sociologiquement homosexualisée. Alors sociologiquement, ça signifie que la dernière fois qu'on a vu un curé hétéro, c'est Fernandel dans Don Camillo quand même. Et de rajouter, le Vatican a une communauté homosexuelle parmi les plus élevées et actives au monde. Comme quoi, il faut se méfier des préjugés sur le côté soi-disant euh, traditionaliste et rétrograde du, du clergé. Parfois c'est ceux qu'on pense le plus cucérés qui l'ont finalement le plus ouvert.